Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez fait une remarque à plusieurs reprises qui est très très intéressante. Cette remarque c'est « ce n'est pas de la voyance, c'est du bon sens ». Alors en tant que voyante, nous avons cette capacité, voyante, voyante pour les hommes, nous avons cette capacité de pouvoir faire travailler une certaine partie de notre cerveau qui passe directement par l'intuition et qui évite toute intellectualisation. Comme nous sommes aussi des êtres humains, si on commence à intellectualiser, effectivement nous ne sommes plus dans la voyance. Alors, je vais expliquer comment je travaille et c'est sûrement pour ça que vous avez l'impression qu'on est plus dans le bon sens que dans la voyance. Personnellement, je fais des voyances sur des domaines, sur des sujets qui ne sont pas du tout mes domaines. L'actualité, l'économie... J'ai aucune idée de quoi je parle. D'ailleurs, c'est comme ça que la voyance marche le mieux. Moins on en sait, plus on est sûr qu'on reste dans de la voyance pure. L'actualité, l'économie, ce n'est vraiment pas mon truc. Moi, je vis ma vie, je fais mes méditations, mon sport, ma moto. Alors, je suis très branchée moto, énergétique, ma famille. J'ai largement de quoi faire et pas, je ne regarde pas ce qui se passe dans le monde, pas trop. Alors, comme je le dis, comme je le conseille vraiment et sincèrement, il vaut mieux se recentrer sur soi, dans l'espace et dans le temps où vous vous trouvez actuellement et mettre l'énergie sur vous ou sur les gens qui vous entourent mais qui sont avec vous présents en ce moment, plutôt que de se disperser. Donc je dis vraiment, c'est ce que je ressens. En revanche, quand je décide de faire une voyance sur l'actualité ou l'économie, c'est pas du tout évident, parce que c'est vraiment pas un monde que je connais. Je fais ma voyance, je vois des choses, et après, je regarde si ce que je vois et ce qu'on me dit est pertinent, et surtout, comment l'exprimer. Du coup, effectivement, ma façon de s'exprimer est beaucoup plus terre à terre, parce que, je reformule les, reformule les choses pardon, pour qu'elles soient compréhensibles et montrer la logique qu'il y a derrière. Parce que si je les exprime telles que je les vois en voyance pure, ça créerait un discours un petit peu incompréhensible. Un peu comme les livres de prophétie que vous trouvez, c'est très énigmatique, ça, le par, ça, nous, ça ne parle pas forcément et c'est souvent très difficile à suivre. Par exemple, maintenant tout de suite, là, si je fais une voyance sur Macron, alors comment il va en ce moment La question toute bête, comment va Emmanuel Macron en ce moment <rire> Donc, on fait une voyance. Allez, qu'est-ce que j'ai en nouveau Ok, il est en pleine hésitation, il est super stressé parce qu'il est pris par le temps. Il cherche un équilibre. Il y a une énergie d'une femme, une énergie très très forte d'une femme qui est très présente dans cet équilibre. Une fois que j'ai ce flash, il faut que je le comprenne de quoi il s'agit. Donc, Macron est stressé, il n'a pas le temps, il doit se speeder. L'énergie d'une femme qui est très présente et qui l'oppresserait, qui sait C'est Brigitte C'est Christine On en est où donc, je dois aller chercher l'info après. En fait, c'est là que ça devient intéressant. J'ai des infos que personne n'a. Et après, je vais chercher l'info pour voir ce qui est cohérent. Aller chercher l'info, c'est aussi à l'aide de la voyance. Mais il faut savoir poser les questions. Qui est cette femme Pourquoi elle l'oppresse Dans quel domaine Et quand on a fini la voyance, on comprend que Christine Lagarde est en train de stresser Emmanuel Macron parce qu'elle attend... Des réponses, Il est obligé de donner des réponses assez rapidement, mais il est en pleine hésitation. Et du coup, quand moi je dis ça, eh ben, ça paraît être du bon sens. Est-ce que vous comprenez la différence Donc, Le but, quand on se concentre sur l'actualité ou l'économie, qui sont des domaines très terre-à-terre, -terre, ce n'est pas de vous lancer des voyances vagues, générales, mais c'est vraiment d'aller trouver la précision après le flash qu'on m'a donné. Et du coup, ça demande une enquête supplémentaire qui est super intéressante, mais qui devient un mélange d'intellectualisation pour poser les questions précises et pertinentes afin d'avoir des réponses précises. Et de voyance. Donc effectivement, il y a un mélange de voyance pure et de réflexion. Mais dans le sens de « on fait la voyance et après on réfléchit ». C'est un peu comme un auteur qui a son premier jet. Sans jeu sans de mots. Sans jeu de mots hein. Si vous le lisez, ça va paraître totalement incompréhensible. Du coup, l'auteur est obligé de... Tout remanier pour que ce soit agréable à lire et compréhensible. Donc le cerveau droit à créer et le gauche à organiser. Si ça vous intéresse, un jour, on peut très bien faire une voyance en live, ensemble, sur l'état d'esprit de d'Emmanuel Macron, par exemple, ou sur la relation entre Christine Lagarde et Georges Soro. Je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. J'attends vos suggestions. Voilà, j'espère avoir répondu aux personnes qui ont fait cette réflexion et que j'ai trouvée vraiment pertinente. Voyance ou bon sens, telle est la question je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous connaissez des gens que ça pourrait aider, n'hésitez pas à la partager avec eux. Parfois juste un petit partage, peut-être une grande aide. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir